Hello, moi c'est Antoine Deloges, je suis diplômé EDIM 2019 de l'UTBM et je suis à l'heure actuelle à Montréal au Canada pour un DESS en design d'équipement de transport, donc je suis toujours étudiant ici au Canada. En ce qui concerne les mesures de confinement ici, elles sont très semblables à ce qui s'est passé en France. Elles ont été prises à peu près au même moment. Néanmoins, nous, on est encore libre de nos mouvements dans le sens où on n'a pas besoin d'avoir un prétexte pour sortir à l'extérieur. Il euh, n'y a pas de système d'amende encore de mis en place. Euh, et puis, bah, comme en Europe, tous les magasins euh, autres que nécessaires à la vie euh, quotidienne sont, sont fermés. Euh, ensuite, en ce qui concerne le, le, les journées de travail, bah, écoutez, ça a été un petit peu euh, compliqué, on va dire au début, euh, puisque je suis dans un, un processus de, de création de forme et donc on a besoin de, de de toucher la matière et d'aller à l'atelier pour pouvoir euh, modeler nos, nos idées. Euh, donc euh, toute cette partie-là du processus a dû être mise de côté et voire annulée dans, dans, dans l'avancement de notre projet. Euh, donc on continue à travailler par ordinateur et, euh, et puis euh, le dessin, bien sûr, euh, pour, euh, pour faire avancer le, le projet. En ce qui concerne les loisirs, euh, je pense que c'est à peu près comme tout le monde, je regarde des films euh, lire aussi c'est très important et j'essaie de garder des livres à, à disposition euh, pour pouvoir lire euh, le plus souvent possible euh, et puis aussi s'ennuyer un peu, méditer euh, c'est euh, assez important et c'est je pense une de mes astuces pour garder la banane euh, il faut aussi je pense essayer de garder un, comment dire, un, une activité physique euh, c'est ce qui permet aussi de garder le moral je pense euh, en tout cas pour moi ça marche plutôt bien et puis un message succinct pour les, euh, les UTBM du bout du monde, bah, courage à tout le monde et puis euh, on se revoit bientôt.